Islande, jour 2, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième jour de ce petit trip. Un jour on s'est couché très tôt avec, tu sais, le genre de lit moelleux qui donne envie de, tu sais, qui multiplie par 8 la difficulté de s'enlever. C'est ce qu'on a vécu. Mais il est 7h34 à peu près. Et nous avons une randonnée. Une randonnée sur plusieurs endroits différents que j'ai pris avec une sorte de truc d'excursion, tu vois. Autour de Reykjavik, on va aller voir des champs de lave, des sources thermales, des villages de pêcheurs. Bref. Plein de trucs très cool, petit déj, on y va, je vous ramène pour la journée, venez, il va faire froid, on va galérer, Mayel va marcher avec des baskets plates, allez, venez, ça va être drôle. En Islande, il cabre le camtar en Y. C'était RDV 8h. Et on est à l'heure. En fait, il y avait deux types de randonnées. Il <rire> y en avait une pour les mecs chauds. C'était sur des volcans actifs. Et une pour les autres. <rire> Nous, on est les autres. <rire> en vrai, c'est avec les volcans actifs, c'était écrit. Faites attention, bon niveau requis, machin. Hé, hey, faites attention. Tu fais tension. A hein. deux doigts de te dire dans la description. Si t'es un gros sac à merde, on t'abandonne sur le chemin si besoin. Donc, j'ai pas pris de risque. En fait, c'est trop drôle parce que sur la randonnée, euh, allez, Mathéo va vous mettre la photo. La photo de présentation, c'est deux vieux. Ça te... Ça te pose le contexte. Bref, c'est une randonnée avec plusieurs arrêts. On va voir plein de trucs aujourd'hui. Comme je vous avais dit tout à l'heure, un petit village de pêcheurs. Des restes de lave. Des restes apparemment d'une éruption récente. Et en plus, c'est en petit comité. Tu vois. Donc, t'es en petit groupe et tout comme ça. C'est un truc que j'ai pris sur TripAdvisor. C'est pas ultra cher. Et en plus, ça termine avec un, un bail au Blue Lagoon. Qui est une sorte de lagon euh, lagon bleu où je vais pouvoir aller sortir ma chahma de bon français qui a bien mangé là. Tu vois, un français bien tartiflette, bien raclette, mon gars. C'est ce qu'on aime. Ça va être une journée cool. On va voir des belles vues. Oh, quel plaisir! Par contre il fait une nuit de ouf, hein. ouais, ouais, ouais. il est 7h du matin hein. Alors Le bus est vide et en fait si vous voulez dans Reykjavik, il y a une loi qui fait que les grands bus ne peuvent pas rentrer. Et du coup, s'ils ne peuvent pas venir te chercher à ton hôtel parce qu'il est à une rue où il ne peut pas rentrer, comme par exemple notre hôtel, ils te donnent rendez-vous à, à un bus stop. C'est ce qu'on a fait. Allons vivre cette journée. Mes amis, je prends une tarte de cow-boy, regardez-moi cette vue exceptionnelle. Alors la personne qui nous accompagne nous a expliqué il s'agit d'un lac, et c'est... Bon hashtag analyse, hein. <rire> C'est un lac avec une activité volcanique, il a déjà fait de la plongée ici. En fait, en Islande, il y a beaucoup de séismes. Et en gros, le séisme des années 2000, un grand, a ouvert une sorte de faille en-dessous. Ce qui a fait que le lac s'est retrouvé drainé dans la faille. Et donc du coup, l'eau avait complètement disparu. Et là, maintenant, ça fait 20 ans et c'est revenu à peu près au niveau que c'était avant. Et le contraste entre les montagnes et le lac, regardez-moi ça Sincèrement, c'est exceptionnel. C'est vraiment l'un des paysages les plus fabuleux que j'ai vu de ma vie. Oh là là là là. En plus, il y a un abonné qui vient de s'arrêter en voiture. Zéro van. il m'a dit J'ai entendu sur Radio Street que tu étais en Islande. Il était avec sa copine et il est me demander une photo. Je me suis dit Oui, je suis même jusqu'en Islande. Il y a des frérots, putain. Ça fait trop plaisir. Dédicace à lui parce que je sais qu'il verra la vidéo. Ici c'est dangereux ma gueule. Ils ont fait un petit chemin pour touristes pour vous expliquer en rapide C'est des restes d'anciens cratères où il y a eu de l'activité volcanique tout ça machin. Ce qui te donne ce genre de choses Et là par exemple c'est de l'eau qui est en train de bouillir. Mais il nous a dit deux choses <rire> Respectez bien le chemin parce que si vous mettez votre pied ailleurs, bah déjà tu sais pas s'il peut y avoir une sorte de petite explosion Et il a dit si vous mettez votre pied d'une vous pouvez laisser votre marque pour les 2000 prochaines années ce qui en soi peut chauffer des gens Mais surtout vous risquez d'être peut-être entraîné dans un bail d'eau bouillante Ce qui dans un second temps peut peut-être laisser ton corps aussi pour les 2000 prochaines années Personnellement je m'y risquerai pas C'est très coloré, très joli En plus il n'y a pas beaucoup de Mais tu fais quoi toi là Oh le shipmunks là, attends je vais te courir après <rire> Il <rire> y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de nous Des avions qui n'ont pas l'air d'aller à Reykjavik hein. Ils ont oh l'air d'aller à Keflavik Comme nous Ah t'arrives mange-toi 80 balles de bus à l'heure retour, connard <rire> Oh là attends attends Non mais hey, les gars, les même à côté c'est rien du tout hein. J'ai un truc devant moi là Regarde ça mon frère C'est incroyable On va aller filmer de ça de près Ici t'as l'eau reposante et reposée Et là-bas t'as grosse soirée La nature c'est magnifique hein. Mais ça pue <rire> Je vous jure ça sent mauvais ah, C'est marrant non, Je vous jure ça sent, ça sent le cul Non mais je, je dis Je dis les choses Mais C'est magnifique regardez De l'activité volcanique mon gars T'es sur la chaîne science et vie junior non hein T'es sur la chaîne de Zach et Il y a une autre meuf là qui vient de mettre le doigt dedans Elle a dit que c'était très chaud mais pas non plus euh, increvable. Mais vous savez quoi On dit toujours que les touristes français, c'est des cons qui écoutent pas ce qu'on leur dit à l'étranger. Je vais changer cette image. <rire> Je vais pas le faire. On va voir le cratère d'un volcan qui a lâché de la lave il n'y a pas si longtemps. Le cratère d'un volcan endormi apparemment, mais qui lâche quand même un peu d'activité. Donc là, il y a de la marche à peu près une demi-heure, et moi ce qui me fume, petit détail, hein, rapide, c'est que tiens, on a une groupe d'une dizaine, il y a une dizaine de touristes. C'est la différence avec les baskets des uns et des autres. Voilà. <rire> Regarde les miennes Hop. Les gens ont tous préparé leur truc avec des baskets de marche, puis à Zach en Air Force One, plate. Je vais vous montrer ce qui a à marché, je pense que vous avez capté. Oui, oui, ça vend des hot dogs. On va aller là-haut, regardez nos grosses ombres, ça va la frite Promis les prochaines vacances ça va être bizarre, les vacances marchent et des montagnes, non c'est la folie, moi c'est ce que j'aime. Petite explication d'une dinguerie On est sur les lieux d'un endroit où il y a de la lave qui s'est écoulée il y a trois mois Je vais vous zoomer de là où elle est partie et jusqu'où elle est allée Et en fait, là à l'heure actuelle la lave est, je sais pas, morte, tu vois, c'est de la lave noire noire, pardon, noire ça veut rien dire Et donc du coup tu peux marcher dessus, et encore, il y a encore de la fumée qui sort d'en dessous Et là c'est ce qu'on va faire Magnifique Donc là c'est parti de tout en haut, et après c'est allé en bas, et ça va jusque là Et en exclusivité mondiale, je suis capable de vous montrer mes premiers pas sur de la lave durcie Hop De la lave en durcie okay. Non mais vraiment c'est parti d'ultra loin Désolé pour le vent, mais c'est vraiment parti d'ultra loin Et il y a encore des endroits où ça fume je sais reconnaître une soirée quand j'en vois une. Là-dedans, là, là c'est le feu, gros. <rire> Là-dedans, ça se la donne sale. Oh là là, les grosses fesses, Oh là là. Et dans un petit village de pêcheurs 3000 habitants seulement je crois que c'est la deuxième enfin c'est le moment de donner sa deuxième chance à la bouffe islandaise hier j'ai pas trop aimé <rire> et je crois qu'ils font de la lobster soupe des trucs au saumon et tout bon ça le saumon à la rigueur j'aime bien on va essayer les amis on y est alors ils font des trucs c'est genre pain saumon et tout classique tu vois mais là on a de la petite soupe de homard made in Island. En plus je me suis mis ici parce que juste derrière, t'as genre euh, des machines de pêcheurs et tout. J'ai jamais goûté ce truc. Alors autant la tarte à la truite hier, elle a un petit goût de clope. Autant là, j'ai bien envie d'essayer ça. Si je suis encore déçu, je vous jure que ce soir on va manger italien. Et si je suis content, ce soir on va manger italien. <rire> Niveau odeur, ça n'a pas l'air horrible. <rire> je vais dire c'est spécial et là ils vont comprendre que c'est dégueulasse. Et bah, pour le coup, je te jure c'est bon. Tu as goûté Ouais vite fait. Le verdict de maille. T'en dis quoi Alors et compagnie moi je suis pas fan mais ça reste moi qui l'aime pas franchement je trouve ça pas mal Une deuxième essai avec la bouffe islandaise ça a réussi, allez on continue il reste encore des choses à faire ça va être cool, let's go Du coup les gars je pense que vous avez compris qu'en Islande il y avait beaucoup de geysers, beaucoup de fumée C'est des choses que je vous montre depuis euh, le début de la vidéo Et se trouve qu'en termes de fumée là on est, euh, on est dans un endroit un petit peu spécial on me dit qu'il est tout à fait possible que d'un moment à un autre je disparaisse un petit... Oh Oh Mon dieu On est... Alors 0,20 je vois plus rien Il y a une barrière Oh Je suis là Coucou ah, bon. <rire> Attendez, je vous montre ce que c'est parce que là, je vous jure, l'appareil il a pris la sauce, sa mère <rire> oh, voilà. voilà ce que c'est, voilà ce que c'est, désolé, je sais que là vous ne devez pas voir grand chose, mais voilà Voilà ce que c'est, c'est une sorte de gros geyser avec une légende urbaine, comme quoi il y a un esprit dedans, machin, nana, c'est ce qui fait que c'est aussi élevé. Et en fait, il y a une voix. oh sa mère <rire> bon moi je retourne dedans. Hein. <rire> vous savez quoi Je retourne avec l'appareil. Mathéo t'en fais ce que tu veux. Euh, je, je, je le fais. Oui. Coucou, Maï <rire> Ça pue en plus. Oh ça réchauffe et après vu qu'on est dans le poids, là Ça sent, ça sent bon. Hein. Je me disais putain il va encore nous faire voir des geysers. Alors <rire> <Non>, celui là. <rire> t'en penses quoi <rire> <rire> Les aventures de Zach et Mai en Islande, j'espère que ça vous plaît. Cette semaine, dans votre épisode Douchoyer Nature, je vous ramène. En Islande gars. la caméra elle rend pas hommage à ce que je vois là Montrons que ces Air Force One ont de la ressource Et Si je me casse la gueule en me filmant j'aurais vraiment l'air d'un con En montant tout en haut du rocher T'as une jolie vue sur de la mer où jamais personne ne s'est baigné Sauf peut-être il y a 700 ans en sortant de bataille Bon, les amis, excusez-moi du vent, mais pour votre point culture de la journée, en Islande, il y a eu beaucoup de séismes parce il y a les plaques tectoniques, notamment celles d'Amérique et celles d'Europe, qui s'éloignent l'une de l'autre chaque année. Ce qui crée des frottements, ce qui crée des séismes. Bref, je l'ai dit en approximatif, j'ai sûrement fait des erreurs, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Corrigez-moi dans les commentaires, vous servez aussi à ça, les frérots. <rire> et donc, du coup, ici, ils ont fait un pont entre ces deux plaques-là, la plaque tectonique américaine et la plaque tectonique européenne. Et la symbolique de ce pont, c'est que si tu le traverses, techniquement, tu changes de continent. Bon, j'avoue, c'est un peu fort de café. Mais maille, elle est jamais allée aux Etats-Unis. Ou en tout cas en Amérique, hein, parce qu'en Amérique, c'est pas que les états unis Donc, nous allons traverser ce pont, voir ce qu'on va ressentir. Spoiler, rien du tout. Et ça constituera l'avant-dernière activité de la journée. La dernière étant un lagoon. Des bains chauds, des sources chaudes. Donc, enjoy ça. Le pont est juste là. Alors, premier pas sur le sol américain euh... Oh Now we speak English It's beautiful On a traversé le pont, limite ce qui est le plus stylé, c'est en dessous du pont Franchement, je veux dire, on a pris une excursion sur Advisor, je vais vous la mettre euh, la vite fait On était toute la journée avec un guide qui parlait anglais, trop sympa, qui nous a fait faire les différentes activités que vous voulez voir Si vous venez à venir en Islande, je vous la conseille Juste, sachez un truc dans ce pays, ça coûte cher Donc prévoyez un bon budget, mais en dehors de ça, c'est de la frappe Apparemment la journée se finit ici. Ah oui, il y a vraie petite ambiance ici. Hein. Ah, je vous le dis gros, c'est... Non, non, mais je vais pas tout enlever, bande de fou. Il y a vraie petite ambiance. C'est lourd ça. Oui, oui. C'est tout à fait pour cette vie que nous avons signé. <rire>